pour Rifma, sa femme, son aide-se-femme. Pour Rifma, sa femme, son aide-se-femme. Pour Rifma, sa femme, son aide-se-femme. Bonjour, monsieur Frédéric. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît?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 Donnez-moi votre nom, s'il vous plaît. <t 'es> Donnez-moi votre nom, s'il vous plaît. Donnez-moi votre nom, s'il vous plaît.